Bonsoir, bonsoir à tous, encore une fois de plus. Donc, aujourd'hui, nous ferons une petite formation brève sur le back office de DJU et nous euh, essaierons de répondre aux différentes questions courantes euh, parce qu'il y en a bien évidemment toujours des personnes qui n'ont pas une totale maîtrise euh, du back office de DJU. Alors, euh, voilà pourquoi nous programmons ces, euh, cette séance. Tout d'abord, aujourd'hui, j'ai pensé à partager avec vous certains points, en commençant par euh, comment est-ce qu'on peut se connecter sur le back-office de Tiju sans avoir de lien ou bien sans avoir épinglé le lien directement au site sur votre écran d'accueil, votre téléphone, par exemple, ou bien de votre ordinateur. Alors, pour ce faire, nous commencerons donc à parler de ce, pour cette procédure de, de connexion au back-office. La deuxième procédure, ça sera comment est-ce que vous pouvez procéder pour inscrire un nouveau partenaire dans le projet? Comment est-ce que l'inscription se passe? La troisième étape, nous parlerons de la promotion en cours qui a été lancée aujourd'hui, mais qui est prise en compte depuis le 1er juillet jusqu'au 31 juillet, qui permet aux gens, de, à tous ceux qui prennent pendant un nouveau pack, de bénéficier de 25 d'actions en plus. Ensuite, nous verrons comment obtenir des actions gratuites. Et par la fin, nous parlerons du, des packs intéressants à prendre dans le, dans le back office de DJU. Bien évidemment, des packs qui offrent des bonus parce qu'il y a des packs qui offrent des bonus. Et ces bonus-là sont même plus, sont même supérieurs à certains packs inférieurs. Alors, commençons. Premièrement, pour pouvoir vous connecter au back office de DJU, c'est très simple. C'est très simple. Euh, sur votre navigateur, que ce soit euh, sur téléphone ou bien sur PC, vous tapez juste dans la barre de recherche digu.ai et vous validez. Cela va vous mener directement, cela va vous directement sur, euh, cette et digu, sur cette page. C'est sur cette page qu'il y a toutes les informations sur le projet. Parce que certaines personnes ne savent pas que Diju, en fait, c il y a un site web où il y a toutes les informations sur le projet. Où vous pouvez télécharger même le, le livre blanc du projet et tout. Donc, sur cette page Diju.ai, vous pouvez voir tout cela. Vous pouvez changer la langue ici en français. Pour ceux qui parlent français et en la langue, de chacun peut changer en sa langue. Lorsque vous êtes sur cette page, donc ici en haut, vous voyez, il y a « Se connecter ». Vous cliquez sur « Se connecter », Cela va vous amener sur le livre. Souvent, ce back-office que nous utilisons pour faire nos tâches. Voilà le back-office des 18 partners qui euh, s'ouvre en principe. Euh, ce n'est pas censé suffisamment s'enfermer. Donc, vous, êtes, vous avez accès directement au back-office des 18 partners que voici. OK. Une fois que vous êtes dans ce back-office-ci, vous pouvez donc vous, re, vous connecter avec votre email et votre mot de passe. Là, je vais me connecter à ce compte. Je vais me connecter. On dit bienvenue. Alors, dès qu'on se connecte au compte comme ceci, voilà, c'est fait et c'est 18.ai. Maintenant, lorsque vous êtes dans votre back-office de 18, ça se présente comme ceci. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que ces différents éléments 18 Exchange, c'est la valeur du coût de l'action actuellement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la plupart de mes de formation sur le back-office. Donc, vous voyez ici où il y a l'œil, on peut fermer ou bien on peut rouvrir. Et l'email de la personne, en bas, il y a un ID. Vous pouvez copier ce lien. Quand vous cliquez sur « Copier », ça copie directement le lien d'inscription si vous voulez inscrire un nouveau partenaire dans le projet. Alors, je vais cliquer et on va procéder à l'inscription d'un nouveau partenaire. Je clique sur euh, « OK ». Là, maintenant, je ferme la page. C'est ce lien que vous allez envoyer à la personne que vous voulez enregistrer dans le projet. Attendons que ça se ferme. « OK ». Là, maintenant, puisque c'est déjà fermé, je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais ouvrir un nouvel onglet et je colle. Parce que votre partenaire, en principe, va recevoir, donc pour moi, cette, votre partenaire va recevoir le lien que vous lui avez envoyé. Il va tout simplement cliquer dessus. Et quand la personne va cliquer dessus, ok, ça elle-même, le navigateur par défaut euh, qu'elle utilise. Donc, ça affiche cette page. Dès que la personne clique sur le lien, c'est cette page qui va s'afficher. Dès que cette page s'est donc affichée, la personne que vous voulez enregistrer, donc votre, votre fiole, est censée entrer ici son email, une commande email. Donc je vais donc entrer l'email. Euh, je vais entrer l'email. Relaxing. On puisse voir directement. Onsoft. Relaxing. Onsoft. Gmail.com. Voilà. Vous cliquez sur « J'accepte les règles et conditions », vous cliquez sur « Sign up ». votre fiole, comment la personne doit procéder, cliquez sur « Sign up ». On dit « Le lien de confirmation a été envoyé dans l'email spécifié ». Alors, directement, la personne doit aller se connecter à l'email, me connecter à l'email que je viens d'entrer là, c'est ça ici, « Relaxing en Soft ». Je vais me connecter à cet email et je vais voir le lien que Diju a envoyé à cet email. Et… Dans ce, dans ce mail-là, il y a un lien sur lequel je dois cliquer pour pouvoir avoir accès directement à mon back-office. Voilà, nous y sommes. Voilà, euh, nous y sommes. Voici euh, l'email de DJU. Je clique dessus pour pouvoir l'ouvrir, bien évidemment. Et là, je vois un email de confirmation. Je clique dessus. OK. Donc, on n'est pas pressé. Les choses évoluent doucement, doucement. Le, le bot, DJI, notification que j'ai eu. Donc, Voilà. Voici l'email, voici le compte 18 de la personne qui a été créée automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de trop de tracasserie pour pouvoir le faire. Donc, après donc l'enregistrement, ce qu'il faut faire, c'est faire la vérification du profil. Bien évidemment, pour faire la vérification du profil, vous allez ici en haut, à côté de Exit, vous allez voir Profil, vous cliquez sur Profil, euh, la page Charge. Et lorsque vous allez vérifier, vous allez là également, vous allez vous rendre compte que... Okay. Vous allez vous rendre compte que vous aurez 200 actions gratuitement. Ici, il faut entrer le numéro de téléphone et vous cliquez sur « Confirmer ». Et là, un numéro va vous appeler. Et on va vous demander d'entrer le code. Le code qu'on va vous demander d'entrer ici dans votre back-office, c'est les quatre derniers chiffres du numéro qui vous appelle. Donc, dès que le numéro vous appelle, vous voyez les quatre derniers chiffres. Vous voyez le numéro, vous retenez les quatre derniers chiffres, vous rentrez dans la case, ensuite vous remplacez, vous remplissez les éléments nom, prénom, statut matrimonial, Champ d'activité, euh, pays, date de naissance, sexe et tout. Vous pouvez aussi mettre votre, votre profil ici, votre, une photo de profil. Donc, voilà comment on fait la création de nouveaux comptes. Et après avoir habitué le numéro de téléphone, vous avez 200 actions gratuitement. Et là, maintenant, c'est lancé. Vous pouvez commencer à parler du projet DigiU autour de vous. Enfin, votre fiole parce que vous, vous l'avez déjà fait bien, évidemment, en lui parlant de ce projet, et ce qui assurerait que vous allez continuer à le faire. Aussi je tiens à rappeler lorsque vous vous inscrivez comme ceci, directement, vous avez 24 heures. Vous voyez à chaque fois que j'essaie de revenir sur une page, on dit qu'il y a un bonus. OK Il y a un bonus, vous voyez, welcome to your personal digital account. Il y a un bonus. Vous avez 24 heures pendant lesquelles si vous prenez un pack, vous aurez droit à un pourcentage. Voilà pourquoi il est important pour ceux qui s'enregistrent de profiter souvent de ce, de ce bonus d'enregistrement là. Vous prenez un pack, vous avez un bonus de vous avez un bonus en plus. Pourquoi ne pas profiter de ce bonus Et je tiens à signaler encore que directement, dès que euh, le compte est créé, je reçois un autre email de DJU, vous allez voir, avec mon mot de passe généré automatiquement par le système. Voici, email et mot de passe généré automatiquement par le système. Et moi-même, donc, je peux me charger de, de changer mon mot de passe dans mon back-office. On va le faire tous ensemble, tout de suite. Là, je vais prendre le mot de passe que le système a généré automatiquement et je vais aller le changer pour pouvoir me connecter moi-même avec mes propres identifiants de telle façon, sachant que je ne vais pas les oublier de sitôt. Voilà. Vous pouvez aussi, bien évidemment, laisser votre navigateur euh, faire un enregistrement sur navigateur pour pouvoir connecter à chaque fois sans souci. Sans... C'est sécurisé. C'est sécurisé. Assurez-vous juste d'avoir un navigateur à jour avec tous les derniers systèmes de de sécurité à jour. Alors, voici, on dit qu'il y a un bonus de la compagnie. Euh, « Welcome to Diju Ecosystem ». Après avoir regardé une petite courte présentation de la compagnie et avoir passé le test, vous pouvez, euh, Diju va vous offrir 100 actions gratuitement. Donc, si vous allez dans Diju éducation, regardez un cours, Diju va vous offrir 100 actions gratuitement. Donc, vous cliquez ici sur « Get Share ». OK, voilà, « Get Share euh, », autant pour moi, c'est ce cours-ci. Get here, vous cliquez sur « Suivant ». Voilà. Ensuite, c'est plutôt cette présentation de la compagnie, autant pour moi. Vous cliquez sur euh, « Suivant » également. Les nouveaux les nouveaux inscrits ont cette chance, hein, c'est automatique. Nous allons obtenir nos 100 actions gratuitement tout de suite. Vous cliquez sur euh, « Suivant ».« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant ». Vous pouvez lire. Hein. Moi, je connais déjà tout ce qui est écrit là-dedans. Pour tous ceux qui viennent d'arriver dans le projet, c'est bien de lire jusqu'à la fin tout ce qu'on vous présente afin de savoir dans quoi est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds. Vous cliquez sur Suivant, Suivant et euh, c'était bon. Dijou, euh, is there an education in Diju. Yes, this is education. Yes, this is Diju lab project. Oh, yeah, Dijou education is there education in Diju? Yes. Prochaine question, il faut répondre aux questions. Combien de personnes are in our DJU companies? Uh, actuellement, je pense qu'on est à près de 5,000. Bref, je vais, je vais continuer. Prochaine question, on dit, which of the companies' product will bring you a monthly return in your investment? On sait que c'est DJU wealth. Continue. Do Community member receive income from purchase shares, plan first payment. Yes, already receive payment. Yes, already receive three dividends. December 2020, juin 2021, December 2021, juin 2022. Yes, plan first payment. Yes, already receive one payment. Yes, already received three payments. No don't read. Right. No, on prend le plus grand, bien évidemment. Et on avance. Est-ce possible de créer une activité de revenu avec des jus maintenant? Oui. Oui, just by getting a job at Diju, yes, engage in information of the company. On clique sur le suivant. Alors, ici on dit, it was short presentation. Vous pouvez apprendre plus de la compagnie et ses produits et votre capacité sur le site. Diju share is already credited in your... Voilà, je vais fermer là. On va tous voir ensemble. Je vais essayer de rafraîchir. Ça va venir, ce qui est sûr est que ça va venir. Voilà, vous voyez, j'ai reçu 100 actions DJU comme ça. Juste parce que, à cause de ce que je viens de faire, 100 actions DJU, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et voici donc la promotion dont je vous parlais qui permet aux investisseurs, à tous ceux qui vont prendre un pack DJU depuis un nouveau pack, bien évidemment, depuis le, premier, euh, depuis le 1er juillet jusqu'au 31 de pouvoir recevoir 25% de bonus en plus. Tout le monde a reçu cet email ce matin. Moi, je l'ai reçu avant même de le revoir dans le back office. Donc, tout le monde peut plonger actuellement et pouvoir bénéficier et tirer une grande partie de, de, de ces actions. Et voilà, ça me permet une fois de passer cette étape parce que je vous avais prévu en parler vu que c'est arrivé et on a aussi vu comment obtenir 100 actions gratuitement en faisant un parcours total de l'entreprise. C'est génial qu'on a obtenu 100 actions gratuitement. Tout à l'heure, je vais faire aussi la vérification du, du, du, du numéro de téléphone, ok, de, de, de ce compte. Je n'ai euh, pas de numéro de téléphone actuellement, c'était pour vous montrer. Euh, ce qui est sûr est que je vais offrir ce compte à quelqu'un parce que je me dis toujours, il faut partager l'opportunité autour de vous. Tous ceux qui ont un téléphone Android, tous ceux qui ont un téléphone tout court, Prenez son leur numéro de téléphone et remplissez. Créez les comptes d'issue, offrez-leur les actions gratuites. Ils vont vous dire merci plus tard. Automatiquement, ils vont vous dire merci plus tard. Alors, vu qu'on est dans ce compte déjà, nous pouvons donc continuer par comment obtenir donc, des actions gratuites. Vous voyez ici, dans, dans le back office de DJI, vous pouvez bien évidemment euh, changer la langue. Ici, c'est anglais, je vais mettre en français pour que tout le monde puisse se retrouver facilement. OK. Ici, dans DJ, vous voyez, ici, on a écrit action gratuite. Action gratuite. Vous cliquez sur action gratuite. Lorsque si vous cliquez donc sur action gratuite, vous, vous voyez, on dit parrainer deux nouveaux partenaires et recevez 200 DJ en bonus. Ça, c'est pour ceux qui viennent de créer un compte vraiment. C'est magnifique. Ils ont tellement d'opportunités d'avoir des actions gratuites que... <rire> Donc, voici les différentes tâches gratuites qui vous permettent d'avoir des actions en plus dans le projet DigiU. Regardez bien, il y en a énormément. et Chaque action vous donne 25, 25 DigiU, 25 actions. Ça fait 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tout ceci, ça, fait, ça peut vous permettre d'avoir okay, près de 250 ou 350 actions gratuitement, rien que si vous faites ces différentes tâches -ci. On dit ici, première étape, connectez-vous avec le réseau social. Vous cliquez sur l'autorisation, ça va vous amener sur Bécantec. Vous allez vous, vous, vous connecter, donc vous abonner à la page aussi. Ensuite, euh, on demande ici de vous abonner et aimer les cinq derniers. Mais ce sont des tâches très faciles. Nous faisons ça chaque jour avec les posts des gens sur Facebook, Instagram et autres, et on ne reçoit rien en retour. Grâce à ceci, Diju nous permet d'avoir des actions gratuitement. Pourquoi ne pas le faire Ça ne coûte rien. Faisons-le. Au lieu de prendre du temps et du moins perdre du temps à faire autre chose, à, à, à, à swiper euh, sur TikTok ou sur Facebook, faisons ces actions, ces tâches gratuites. Tout le monde peut le faire, même un enfant qui fait troisième, quatrième, première année avec un téléphone, il peut tout simplement le faire et vous n'avez pas besoin de demander grand-chose. Alors, voilà. À partir de là, donc, nous pouvons euh, passer à la prochaine étape qui consiste à l'achat d'IJU. Là, L'achat des différents, les différents packs, euh, les différents packs qui nous sont euh, proposés. OK. Ici, on peut voir les différents packs. On dit offre personnelle. Si vous achetez un forfait dans les trois prochains jours, vous recevez 25% de parts de bonus d'IJU en plus. Si par exemple vous achetez un forfait de 1000 dollars avec un bonus de 5%, le total de bonus sera 30%. Vous voyez comme c'est énorme. Je conseille toujours tout le monde, ok, si vous avez quelqu'un qui veut s'enregistrer dans le projet d'juillet et qui veut avoir le maximum d'actions possibles, mon conseil, premièrement c'est que inscrivez cette personne dès que la personne a l'argent sur lui, euh, sur elle et prête à investir. Vous voyez par exemple, on vous dit lorsque vous créez votre compte, je suis très content d'avoir utilisé ce nouveau compte parce qu'il y a tellement de nouvelles offres pour les nouveaux partenaires qui, ce qui fait qu'ils peuvent avoir énormément d'actions, c'est un tremplin pour leur permettre de se rattraper tout le retard qu'ils ont déjà accusé. Vous voyez, vous, vous créez un nouveau compte, vous avez quatre, trois jours, donc deux jours, 23h59 minutes pour pouvoir. Avoir des 25% des parts d'action en plus. Donc, ça veut dire que si vous prenez un pack, vous créez un compte et vous prenez le pack le même jour, ou bien dans les trois jours, vous avez 25% des parts en plus. Notons le premier élément. Le deuxième élément, vous voyez, les packs, le pack de, de 100 dollars pour cette personne a 25% en plus. C'est la promotion dont je vous parlais tout à l'heure. 25% en plus. C'est énorme. 25% en plus, ça fait déjà 50% des parts en plus. Bon, maintenant, imaginons que la personne vient, ça fait 50% des parts en plus, vous voyez. Maintenant, imaginons que la personne vienne ici, donc, euh, prendre un pack de 1000 dollars. Ça veut dire que, vous voyez que le bonus ici n'est plus de 25%, mais c'est déjà de 27,81%. Donc, ça veut dire que la personne qui prend un pacte de 1000 dollars, au lieu d'avoir 7640 actions et qui vient de créer son compte, aura plutôt 7640 actions plus euh, 52,81% de ça. Donc, euh, plus 3000 poussières encore d'actions. Voilà un tremplin pour pouvoir... Euh, commencer à investir dans le projet DJU et avoir 50% de parts bonus en plus. Maintenant, si vous profitez de cette promotion qui se termine euh, le 31. Mais c'est énorme. Et une autre astuce, vous savez, lorsque vous regardez le cours de DJU éducation, et que vous, après avoir écouté ce cours sur l'investissement en capital risque, et que vous prenez un part dans les 24 heures qui suivent votre inscription, vous avez encore 25% des parts d'action en plus. C'est énorme. Ça fait 75 Donc, quelqu'un peut se faire un 100 d'action en plus, comme les blagues dans ce projet. Vous voyez. Donc, voilà quelques astuces pour pouvoir inscrire un nouveau partenaire et lui permettre de bénéficier des actions bonus en plus. À chaque fois que j'ai un nouveau partenaire qui veut s'inscrire, avant de prendre son pack, je lui demande de suivre le cours de DJU, euh, éducation sur l'investissement capitaliste. Cela lui permet d'avoir euh, des actions en plus. Donc, voilà, voilà, voilà. Et ici, dans, dans ces différents packs, vous allez vous rendre compte que le pack le plus optimal, le plus optimal, c'est le pack de 3 000 Clairement, le pack de 3 000 est le plus optimal. Vous voyez, le pack de 3 000 donne 15 000 actions. Et on vous permet de payer 100 par mois pendant 30 mois. En un hein, moment donné, ça avait changé. C'était 150 par mois sur 20 mois, mais c'est encore revenu à 30 mois. Et vous voyez, le pack de 2 000 c'est toujours 100 par mois. Et cela vous donne euh, 15 844, avec tous ces bonus compris. Donc, imaginez-vous, au lieu de prendre le pack de 2 000 pour payer 100 par mois pendant 20 mois, autant prendre le pack de 3 000 pour payer 100 par mois pendant 30 mois et avoir plutôt 24 000 actions. Et regardez le pack, par exemple, de, de, de 1 500 Vous payez 150 par mois. Vous le pack de 3 000 vous payez 100 par mois. C'est le plus optimal carrément. Donc, les meilleurs packs, c'est à partir de 3 000 Nous conseillons toujours, tous ceux qui veulent entrer dans le projet JU et qui peuvent, OK, de commencer par 3 000 au lieu, de prendre un pack du, du, du, au lieu de prendre un pack de 100 ensuite 200 ensuite prendre encore 200 véritablement, si vous pouvez, prenez une fois 3 000 au moins et vous, vous mourrez sur ça. Vous mourrez sur ça, comme on dit souvent. Vous mourrez sur ça et vous savez que vous avez, vous avez plus Ou bien vous prenez le pack de 5 000 vous savez que vous mourrez sur ça. Donc voilà un peu quelques conseils que je pouvais donner euh, jusqu'ici. Vous voyez, le pack de 5 000, euh, le parc de, de 150 000 donne 1 483 515 actions. Donc, voilà un peu quelques éléments euh, dont je voulais parler avec vous aujourd'hui euh, concernant le back-office, si je pense sur sur euh, sur le dans cette section ou bien dans nos forats, s'ils n'apparaissent pas encore ici, vous allez voir les derniers nouvelles dans les forats parce qu'ils arrivent ici, ils peuvent arriver ici avec un retard, mais dans le groupe Tiju Partners, l'entreprise a déjà publié, nous les euh, retransmettons encore dans les forats WhatsApp. Donc, voilà ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a des questions euh, je reste disponible pour pouvoir y répondre si ça me dépasse. Ça ne peut pas dépasser les leaders qui sont ici. Euh, nous allons aider ensemble à construire une réponse euh, satisfaisante pour toute personne. Alors, merci bien pour votre aimable attention. Je vais arrêter l'enregistrement.